Hey, bonjour François, comment vas-tu Bonjour Philippe, je vais te remercie et toi Ouais, très bien. être très heureux aujourd'hui de faire cette petite vidéo de présentation sur notre formation sur le cross-hacking et le sourcing. Alors, euh, rapidement pour, pour présenter cette formation à, à ceux qui auraient de l'intérêt à, à nous suivre ou à participer à cette formation. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus difficile euh, pour les recruteurs de trouver des candidats. On sait aussi que euh, la pénurie de main d'œuvre est en train de s'amplifier. Il faut que les entreprises aient des bonnes pratiques pour créer des liens avec ces candidats-là, donc se préparer, donc entre parenthèses faire déjà des bassins de contact, hein, de, de créer leur, leur réseau. Et qu'est-ce que cette formation, euh, qu'est-ce qu'on va leur parler en fait dans cette formation Alors effectivement, dans cette formation, on va voir comment simplifier les démarches afin de gagner du temps. Car on sait aujourd'hui, les recherches sur les différents réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Twitter, sont très chronophages, prennent beaucoup de temps. Et du coup, euh, on va prioriser le temps sur le cœur de votre métier qui est l'échange directement avec des humains plus que de cliquer du coup sur des boutons lors de vos recherches. Donc, cette formation a été conçue euh, sur le fait d'adapter les meilleures techniques de vente au domaine euh, du RH et notamment les pratiques qu'on va voir sont TTIQ et RGPD et justement non du spamming. Ça vous permettra de, en l'occurrence, de démultiplier vos actions. Et, et je pense que pour que ça soit plus clair pour les gens, on a une petite slide à présenter hein, qu'on qu qu détaille un peu plus dans la formation. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup que peut-être que, peut que tu, nous, tu nous en parles. En fait, <coughs> globalement, euh, oui, on automatise les choses, oui, on fait gagner du temps, euh, puis vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Euh, Explique-nous cette slide un peu, là. Alors, effectivement, euh, pour, pour être beaucoup plus concret. Euh, avec un seul compte euh, du coup donc un seul compte qui est automatisé, on va par exemple pouvoir contacter jusqu'à 150 nouveaux prospects par semaine par LinkedIn ou par email ou les deux, ce qui représente 600 prospects du coup euh, contactés par mois, soit l'équivalent d'à peu près en, en comptant les vacances 6000 prospects euh, par an. Donc, en prenant en compte un taux d'ouverture de vos emails à 40% et un taux d'acceptation moyen à 50% sur LinkedIn, on peut partir du principe qu'on va contacter 2400 prospects euh, par email, donc euh, qui liront au moins un de vos emails et 3000 de vos prospects accepteront votre invitation et rentreront du coup dans votre réseau LinkedIn. Donc, euh, voici un exemple justement dans cette slide de répartition dans votre réseau. Donc, par exemple, si vous contactez... Euh, des ingénieurs automobiles, des ingénieurs génie civil, et bien mettons que dans votre réseau, euh, on, on puisse trouver à la fin de l'année 500 ingénieurs automobiles, 500 ingénieurs civils, et ainsi de suite. Et ce sont autant de personnes que vous pourrez recontacter en deux clics via les outils. Donc, si par exemple vous recevez, enfin vous avez pour objectif d'embaucher de, euh, un ingénieur génie civil, bah, sachez que dans votre réseau, il y en aura 500 que vous pourrez recontacter en seulement deux clics qui recevront votre, votre annonce euh, tout simplement dans leur boîte euh, de réception LinkedIn directement oui, et puis en plus, François, tu es très conservateur parce que quand on cible bien les candidats, c'est bien plus de 50% qui ouvrent. C'est sûr que si vous envoyez des, des invitations à des gens qui n'ont aucun lien avec vous, vous aurez peu de réussite, mais habituellement, les taux d'ouverture de, de, sont bien supérieurs. Alors, euh, moi, ce que je te propose, François, c'est que, parce que là, peut-être qu'il y a des gens qui encore se disent, bah, c'est quand même encore, encore complexe, hein, réellement, concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'on puisse enregistrer... Une autre petite vidéo. En fait, des participants qui sont intéressés, on vous présente une autre vidéo qui va vous détailler un des processus euh, qui va vous permettre de visualiser concrètement. Parce que le cross hacking RH, c'est quoi Le sourcing, on entend parler déjà depuis plus longtemps, mais le cross hacking RH, c'est quoi C'est de regarder concrètement ce que ça va vous apporter. Et j'espère que ça vous donnera le goût de venir contribuer ou participer avec nous à cette formation euh, qui vous fera gagner un temps fou et vous permettra surtout de vous consacrer sur le cœur de votre métier, c'est de parler à des humains et non pas de cliquer à longueur de journée ou de copier-coller des textes et autres pour inviter des gens sur les réseaux sociaux. Donc, François, on se retrouve dans, la pro dans les prochaines minutes sur une autre vidéo. À tout de suite. À tout de suite.